J'ai décidé de changer de métier pour être au plus proche de mes valeurs, quitte à diviser mon salaire par deux. J'ai fait des études pour faire de l'efficacité énergétique, pour développer les énergies renouvelables et je dirais que la manière dont, dont je le faisais à l'époque ne me plaisait pas, enfin, c'était vraiment vendre un, vendre un produit qui, est certes, euh, qui était certes plus efficace mais euh, qui n'était pas euh, dans une logique d'intérêt euh, collectif. Ce qui me gênait c'était que le travail que, que je faisais en tant qu'ingénieur euh, qu euh, ne euh, reflétait pas mes, mes valeurs personnelles, mes convictions. Géfosat, qui est une association loi 1901, dont la principale activité est d'être un espace info énergie. On, on contribue à apporter l'information neutre et indépendante euh, auprès du, du public, du tout public, sur la rénovation énergétique. C'est un lieu en fait où les gens euh, peuvent poser leurs questions à des conseillers énergie qui sont là pour répondre à toutes ces interrogations, que ce soit sur des solutions techniques pour rénover sa maison, donc euh, comment isoler sa maison, avec quels matériaux quel système de chauffage mettre en œuvre, euh, quelle énergie euh, je peux utiliser, est-ce que les énergies renouvelables, c'est si intéressant que ça aujourd'hui euh, Pourquoi j'ai une facture d'électricité de tant d'euros, je ne la comprends pas. Beaucoup de projets qui se développent, euh, parce qu'on a l'espace info énergie d'un côté, mais de l'autre, on a un volet sur la précarité énergétique, puisqu'on a énormément de logements, dans lesquels les gens habitent et qui sont pas du tout isolés, qui sont indécents, insalubres. On se doit effectivement de, de mettre de l'argent pour rénover ça puisque c'est souvent des gens qui ont des revenus modestes et très modestes et qui ne connaissent pas les dispositifs en fait, existants pour, euh, bah pour ces, ces travaux de, de rénovation énergétique. Je dirais en termes de, de salaire, j'ai divisé mon salaire par deux. Mais par contre, le gain euh, personnel euh, et le, le temps libre que ça m'apporte, en plus, à côté, euh, je dirais, surpasse largement enfin, cette diminution, je dirais, au point de vue économique. J'ai un sentiment, effectivement, global de... Ouais, il de n'y ce... a pas d'autre mot, c'est la satisfaction. Il y a un moment, de, effectivement, de... de, je dirais, de, de phase d'apprentissage de, de ce nouveau métier. J'ai dû, effectivement, repartir un peu à zéro. Il euh, y a quand même pas mal d'obstacles, hein, puisque quand on quitte un, un métier comme ça dans l'ingénierie, euh, déjà au niveau de, de mon travail, les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais quitter euh, l'entreprise, puisque j'avais un profil de carrière derrière, euh, j'étais euh, prêt à gravir les échelons et, et rapidement à... à à devenir quelqu'un d'intéressant, de, de, je dirais, <rire> au sein de l'entreprise, le, avec pas mal de responsabilités. Euh, et puis de l'autre, c'est aussi difficile de, bah, de l'expliquer à, à son entourage hein, euh, que du jour au lendemain, j'ai quand même euh, claqué un peu la porte euh, au monde de l'ingénierie. Mais effectivement, il y, y a eu certains obstacles, hein, puisque financièrement déjà, euh, au début, ça n'a pas été euh, non plus évident. Hein, fin de... De, de casser un peu ce, ce rythme-là, qu'on prend aussi assez rapidement quand on commence à, à gagner de l'argent en tant qu'ingénieur. C'est un rythme de vie, c'est ça qui effectivement, euh, je pense, bloque pas mal de personnes à, à revenir à leurs valeurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers, je pense, aujourd'hui, et qui ne, plus leur, leur, leur, ne les épanouissent pas tant, tant que ça. La suite, elle est... Euh... Elle, est, elle reste quand même assez énigmatique, parce que euh, d'un côté, euh, professionnellement, euh, je me plais très bien où je suis, mais on ne sait jamais comment dans le milieu associatif ça peut évoluer en termes de financement, mais l'objectif est plutôt de, de rester sur cette ligne un peu tracée sur Montpellier, et de continuer et continuer ici et de, de connaître encore plus de choses sur, sur cette ville et ses alentours, parce qu'on en apprend tous les jours sur les collectifs qui, qui existent.